Bonjour à tous Alors euh, dans cette courte vidéo, je voulais vous parler de l'initiative La France Prie. Donc vous voyez, c'est une initiative de l'Aïc catholique pour promouvoir et multiplier la récitation du chapelet pour la France dans l'espace public, pour confier ainsi cet espace à la Sainte Vierge et obtenir d'elle le retour de la paix et de la liberté dans le respect du droit naturel dans la société française. Donc... Euh, il ne faut pas oublier que la, la France est consacrée euh, à la Vierge Marie euh, depuis 1638 euh, par euh, une consécration du roi Louis XIII, et que le maréchal Pétain aussi, euh, en 1943, a consacré la France au cœur immaculé de Marie. Mais là, il s'agit donc euh, de prier le chapelet en public. Donc vous voyez qu'il y a déjà plus de 2600 euh, chapelets dans toute la France. Euh, voilà, euh, je pense que ce serait intéressant que que vous vous joigniez à un groupe de prière ou alors que vous en organisiez euh, carrément un. Hein. Moi, je suis en Île-de-France, donc euh, si vous voulez, je, je prie euh, à, sur Paris, je prie aussi euh, du côté du Pec et du Vésinet, donc euh, en banlieue parisienne. Euh, mais je pense donc les, les chapelets sont le mercredi enfin je, je vous mettrai le lien vers ce site euh, c'est de préférence le mercredi soir à 18h euh, voilà euh, devant un calvaire, une église, une statue euh, tout le monde est, est le bienvenu. Euh, donc, euh, effectivement, il s'agit de poser un acte public de prière et de témoignage de notre foi, et donc de réciter ce chapelet en public partout en France, pour ainsi mettre le domaine public sous la protection de la Vierge Marie. Alors, jusqu'à quand C'est une très bonne question. Euh, jusqu'à ce que la crise actuelle se soit résolue de manière pacifique, et que la paix et la liberté soient revenues dans notre société. Autrement dit, c'est la fin de la dictature sanitaire. On, on, à la base... Euh, on est censé prier jusqu'à jusqu temps que la dictature sanitaire euh, bah, disparaisse, en fait, qu'on qu retrouve nos libertés, tout simplement. Euh, donc, euh, moi, je, je pense que c'est quand même intéressant, euh, je, je, je vous invite vraiment chaudement à, à participer à un chapelet public près de chez vous, sachant que euh, vous pourrez rencontrer du monde, vous pourrez rencontrer des gens. Et euh, je pense que euh, dans les temps très proches qui vont arriver, d'ici quelques mois, quelques années, je crois que euh, il est nécessaire de se créer un réseau social, un réseau euh, de solidarité euh, locale. Parce que euh, je pense que euh, vous voyez qu'il y l'agenda de. Il y a l'agenda de l'identité numérique qui va s'installer progressivement, c'est-à-dire que. Euh, euh, il y aurait une fusion entre le, le statut vaccinal, le compte bancaire, euh, les documents d'identité, euh, euh, les, les, le, le, les droits à la sécurité sociale, euh, euh, etc. Tout ça va être fusionné dans un, dans ce qu'on appelle l'identité numérique. Et euh, donc la, ident, cette identité numérique sera d'abord sur smartphone et ensuite euh, par micropuce implantable dans le corps, c'est la fameuse marque de la bête. Mais si vous voulez, euh, pour échapper, euh, temp... enfin, euh, à un moment donné, on devra forcément, enfin en tout cas ceux qui ne se sont pas fait euh, inoculer, euh, bah, devront, euh, devront faire appel à la solidarité euh, locale, c'est-à-dire, euh, je pense, moi personnellement, que je devrais faire appel à des gens injectés qui ont une identité numérique, donc, pour faire mes courses, pour subvenir à mes besoins. Et je pense que euh, participer à un chapelet public euh, euh, permet, justement, de rencontrer des gens... Euh, bah, théoriquement, un catholique euh, <rire> doit être porté euh, vers son prochain, euh, euh, doit être porté à la charité fraternelle. Et donc, voilà. Donc, moi, je, je pense que, euh, bien évidemment, le... le, le l'objectif premier de s'échapper en public, c'est de nous débarrasser de la dictature sanitaire, parce que sinon, je peux vous dire qu'on euh, va basculer dans la dictature totalitaire du nouvel ordre mondial, une technodictature euh, techno euh, numérique euh, avec crédit social à la clé à la chinoise. Et donc, euh, voilà, bah, euh, et puis en plus, on est en, en période de campagne électorale, donc, si vous voulez, euh, on peut toujours espérer un miracle hein. <rire> Euh, on ne sait pas, hein, peut-être que Macron va, va glisser sur une peau de banane, ou je ne sais pas, mais en tout cas, euh, si on ne prie pas en cette période euh, cruciale pour l'histoire politique de notre pays, euh, ben on ne prie jamais, en fait. Donc euh, voilà ce que je voulais vous dire, et euh, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne euh, bonne prière, euh, bonne union de prière, et, euh, et que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.